Bonjour Bonjour à tous Nous sommes le... Le mercredi 25 mars. Mercredi 25 mars. 2020. Année du coronavirus. Nous sommes en confinement, comme vous. On est plutôt dans de bonnes conditions puisque on est sur la terrasse de la maison. Alors, où est-ce que nous en sommes On vous fait une petite vidéo pour, pour vous tenir au courant. Par rapport au québec Il y a notre projet d'immigration c'est toujours en cours alors le québec avec une semaine de, de décalage par rapport à la france ça a fermé ses frontières de ce que j'ai pu lire sur le site du gouvernement c'est fermé jusqu'au 30 juin on ne sait pas où on en sera au 30 juin mais en tout cas je devais avoir ma ma réponse pour le imt euh, mi-juin, donc bah, si c'est décalé eh bien euh, ça sera peut-être euh, euh, fin juillet, voire début août en tout cas les métiers, ça c'est selon l'avocat qui gère le dossier, les métiers dont ils ont besoin comme les enseignants euh, devraient euh, être sur le territoire pour la rentrée donc ça ne remet pas en question on a juste un décalage euh, voilà on attend les papiers, en tout cas euh, tout a été lancé, le CAQ qui est le certificat d'acceptation du Québec euh, a été lancé donc, début mars euh, voilà, donc les démarches se font toujours. Voilà. On croise les doigts. On croise tous les doigts. Voilà. Côté professionnel, euh, j'ai donc euh, bah, arrêté de travailler en même temps que la plupart, il <rire> y, y a une dizaine de jours. Euh, donc j'étais été téléconseillère à la CFE, la Caisse des Français de l'Étranger. Et euh, bah, du coup, je suis en arrêt de travail jusqu'à la fin du CDD et le CDD n'est pas renouvelé. Donc, euh, donc voilà, donc au 3 avril, je serai sans emploi. Voilà. Et moi de mon côté, donc côté professionnel, comme je prends des missions en indépendant, euh, je viens de terminer une mission là, euh, très intéressante, toujours pour la société euh, Testapic, et je les remercie de, de me faire confiance. Mission qui s'est parfaitement bien déroulée, on espère euh, qu'il y en aura d'autres par la suite, ça on ne sait pas, vu les conditions un peu particulières euh, de confinement et euh, de position économique, on va dire, de la situation économique dans laquelle on est. Euh, on n'en sait trop rien, on va naviguer à vue, mais en tout cas, euh, on croise les doigts aussi, on verra. Mais je continue quand même des démarches de. de de recherche d'emploi pour, pour Montréal, pour le Québec, et j'ai quelques entretiens qui se, qui se profilent, voilà. mais rien de super, super actif. On temporise un peu pour voir comment la situation va évoluer. Et les enfants alors les enfants pour parler un petit peu de louis euh, donc louis euh, toujours en 5 cinquième dans un collège public de la ville où nous résidons euh, avait émis le souhait depuis le début en fait depuis septembre de ne pas reprendre dans un collège euh, mais puisqu'on devait travailler euh, bah, du coup il a été un petit peu obligé d'être scolarisé début mars on lui a proposé, avec Christophe, on a réfléchi, de faire l'instruction en famille, euh, l'instruction en famille pour la fin de sa cinquième. Et eh bien, il a accepté. Euh, il a accepté deux jours avant que le confinement euh, soit euh, officiel. Ouais, officiel. officiel. Donc, en fait, bah, il est plutôt content parce qu'on a pris un petit peu d'avance sur l'instruction en famille qu'on euh, qu lui avait proposée, qu'il avait accepté. Donc, euh, donc Louis ne retournera pas euh, au collège. On fera les démarches là, euh, avril, mai. Enfin voilà, on sait quelles sont les démarches à effectuer, à savoir un courrier à l'école, un courrier à la mairie. Euh, on informe que notre enfant suivra euh, sa scolarité à la maison. Et en attendant, pendant le confinement, eh ben, on s'est fait une petite charte de confinement ouais. pour essayer de se donner un micro planning, on va dire, sur la semaine. Charte qu'on revoit tous les dimanches pour dire le lundi, quel type d'activité on peut faire Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le week-end étant un petit peu plus libre. Ça inclut les jeux de société, la cuisine, le gi la peinture, le, la peinture, le jardinage avec papier mamie, le bricolage, les que, films, oui. si on veut regarder des films, donc la partie cinéma, bref tout un tas d'activités parce que le matin est plus consacré à l'école, Aux apprentissages. mais c'est plus l'apprentissage, ouais. instruction en famille euh, oblige maintenant. Et l'après-midi, c'est activité. Mais on s'adapte en fonction de la météo. Oui, on est beaucoup voilà. plus souple, je ne sais pas vous, mais on est beaucoup plus souple sur le lever depuis cette semaine. Hein, voilà. Donc, euh, en plus, on est certainement amené à être confiné plus longtemps que euh, ce qui avait été annoncé. Donc euh, bah, on sera, on sera souple, mais il euh, y aura quand même les apprentissages d'effectuer. 3 4 On est bien 4 Diane, est-ce que tu veux dire un petit mot Jup. <rire> est-ce que je peux rajouter un petit mot Allez-y, Jupe Très bien, merci C'est un tout petit mot <rire> Un tout petit mot <rire> Donc voilà pour les nouvelles Voilà Allez, on vous dit à bientôt. On pense à tous les voyageurs qui sont toujours en confinement, mmh. dans des pays étrangers, qui n'ont pas pu revenir, mais qui ont trouvé visiblement revenus. des solutions. Pas tous, mais on souhaite que tout se passe bien pour eux. Euh, on pense aussi à ceux qui sont déjà revenus pour le motif de confinement et, et lié qui... au coronavirus. Ouais. Et qui pensent repartir euh, dès que la situation sera résolue. Voilà, et puis bah, vous tous qui nous regardez, on pense fort à vous. Voilà, on vous embrasse. Prenez soin oh. de vous, Faites attention. restez chez vous. Restez chez vous, soyez prudents. Salut Louis s'est transformé en doudou Oui <rire>